Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Sophie Fotiadi qui est coordinatrice du réseau Mirabel voilà pour qu'on avance un peu et quelle ait un peu la possibilité de nous parler de ce site je ne sais pas si Sophie vous êtes là oui bonjour à tous bonjour euh... Donc je suis là et donc euh, je me présente rapidement pour dire que je suis à proximité puisque je suis à Sciences Po Lyon et qui est un des établissements copilotes du réseau Mirabel. Euh, et pendant que je vous parle, je partage aussi mon écran euh, et euh, je suis par ailleurs coordinatrice du réseau Mirabel. Euh, voilà. Donc euh, l'idée, si vous le voulez bien, c'est euh, de vous donner à voir en fait ce que ce qui est, ce qu'il y a dans Mirabel euh, sans tout vous montrer hein, puisque euh, dans le temps qu'il nous est imparti je pourrais vous donner à voir qu'une partie de de Mirabel mais vous donner à voir ce qui peut vous intéresser vous en tant que Petit euh, euh, du coup, de... excusez-moi si vous pouvez euh, parler un tout petit peu plus proche de votre micro on, on entend un petit peu euh, voilà un petit peu doucement pour certains alors est-ce que là j'entends est-ce que là c'est trop fort un peu... Un petit peu moins fort, pour... voilà, ça doit être depuis... Parce que là, c'est bien. <rire> Écoutez, c'est pas mal. Oui. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a l'air d'être bon. Et pour les, Écoutez, pour les auditeurs, pour l'impression aussi. <rire> c'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc, euh, en résumé, je vais vous montrer un petit peu Mirabelle. Donc, une petite partie de... Euh, de ce que vous y trouverez euh, en prenant l'axe un petit peu de qu'est-ce qui peut vous intéresser dans Mirabel et puis qu'est-ce que vous pouvez éventuellement apporter à Mirabel puisque ben, euh, derrière le site web que je vais vous présenter, c'est une base de connaissances euh, partagée où on est euh, plus de 250 contributeurs en fait à mettre à jour les informations pour qu'elles soient disponibles pour tous. Euh, et euh, ce sont aussi des données que vous pouvez réutiliser et qui pourraient même être adjointes, par exemple, à la base de données du plan de conservation partagé Rhône-Alpes, si vous le souhaitiez. Alors, je ne me suis pas concertée avec Emmanuel du tout et je ne savais pas que le corpus sciences humaines était nouveau dans votre plan, mais je suis partie de là parce que je voulais partir de, de, de contenu qui vous parlait et donc je suis partie en fait, j'ai extrait ces 30 titres du corpus sciences humaines pour en faire une comparaison sur le site web de Mirabel, donc, ça c'est une des interfaces qui nous permet nous de traiter les, les titres et ben, en envoyant ces 30 titres du corpus, j'ai vu qu'il y en avait déjà 23 qui étaient bien signalés dans Mirabel et mon idée c'était là pendant la présentation, de prendre que des revues de, de ce corpus-là pour vous donner à voir euh, des revues sur lesquelles vous travaillez. Euh, puis l'idée aussi, c'est de vous dire, il y en a sept qui ne sont pas encore euh, dans Mirabel et que ça pourrait être bien si des euh, volontaires venaient les y mettre pour qu'elles soient mieux signalées ces revues-là. Alors, toujours sans concertation, donc parmi ces titres du corpus, j'ai aussi choisi Esprit comme début de, de présentation. Euh, alors, j'ai choisi Esprit parce que c'est une revue qu'on a à Science Lyon et que je vais aussi vous montrer un petit peu les fonctions de personnalisation dans, dans Mirabel. Là, vous arrivez sur la page qui présente la revue Esprit dans Mirabel pour tout un chacun, quand on arrive sans être reconnu. Euh, et euh, ça vous montre une revue un peu complexe puisque c'est une revue euh, avec un historique de titres et que dans Mirabel on a fait le choix de regrouper ces historiques sur, sous une seule méta-revue on peut dire, donc une seule notice qui présente le dernier titre de façon spécifique et puis c'est euh, son historique de façon plus détaillée avec tous les euh, scènes et toutes les informations qui y sont rattachées L'essentiel de Mirabel, c'est cette page. Voilà. Donc, ça ne va pas beaucoup plus loin, mais à la fois, il y a beaucoup de choses dans cette page. Et notre objectif, c'est de pouvoir partager et améliorer les données qui se trouvent sur cette page-là. Euh, cette page qui va donner beaucoup de liens rebonds. Hein. Donc, par exemple, sur chacun des ISSN, on a un lien vers la notice de cette euh, ISSN dans le Sudoc. Et on peut rebondir dans la foulée sur la localisation de ce titre comme vous l'avez fait tout à l'heure dans, dans votre présentation. Euh, également, bah, tous les liens qui nous permettent d'en savoir plus sur la revue, à commencer par euh, un lien vers sur, son site web, mais aussi bah, sur tous les autres sites qui vont nous donner à voir des choses. Par exemple, cette revue est présente sur les réseaux sociaux, donc on peut rebondir sur son compte Facebook, Instagram, Twitter. Euh, YouTube, voilà, elle est même très présente sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les revues. Euh, par exemple, euh, bah, on peut aller voir quels sont les articles de cette revue qui ont été déposés dans l'archive ouverte HAL, puisqu'il y a des articles qui sont déposés. Donc là, tous ces liens qui sont proposés nous donnent à chaque fois un accès spécifique pour cette revue dans la plateforme ou euh, le site sur lequel on va. Voilà, par exemple il y a une page de présentation de la revue Esprit sur Wikipédia et on y renvoie aussi. Voilà. Donc, toutes ces informations complémentaires nous permettent d'en de, savoir le plus possible sur la revue. Sachant que le cœur de métier, dirions-nous, de Mirabel au départ, c'est vraiment de, signer, de signaler tous les contenus en ligne qui sont disponibles pour la revue. Alors, principalement, forcément, l'accès aux articles en texte intégral, euh, mais également, quand, notamment quand il n'y a pas de texte intégral disponible en ligne, euh, un accès au sommaire ou à une indexation euh, par euh, mot clé dans une base de données bibliographique ou encore à des résumés pourrait euh, être intéressant. Euh, donc voilà euh, ce qu'on donne à voir euh, dans Mirabel. Euh, et là, on voit que bah, cette revue, elle est suivie par Sciences Po Lyon à Mirabel. mais on verra aussi qu'il y a d'autres revues euh, qui ne sont pas suivies, mais qui sont néanmoins à jour euh, et, et disponibles dans Mirabel. Euh, alors, fonction de personnalisation, je vous les montre rapidement parce qu'elles euh, intéressent tous ceux qui euh, souhaiteraient rejoindre euh, le réseau Mirabel, euh, si je suis sur un poste de sciences polyon ou si euh, je me connecte, je, si j'arrive sur euh, le site de Mirabel depuis le site de la bibliothèque de sciences polyon euh, je vais automatiquement avoir une personnalisation que je peux choisir de, de sélectionner à la main ici en disant je suis de sciences polyon et qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais avoir un petit peu euh, de nouveau, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir euh, l'information qui me disait euh, pour Kern c'est en accès restreint là j'ai un, une information qui me dit je suis abonné à la ressource Kern Sciences Science Polyon on est abonné à ce bouquet de Kern et puis en cliquant ici je vais me connecter pas directement à Kern mais je vais d'abord euh, m'authentifier en tant qu'utilisateur de Science Polyon pour arriver sur euh, le portail Kern en étant reconnu et en ayant directement accès aux articles de la revue euh, plus précisément, et je le montre là, si on se on est abonné à la ressource Jstor, mais pas aux collections dans lesquelles se trouve euh, la revue Esprit, de fait là, c'est toujours écrit que c'est en accès restreint. Je ne l'ai pas détaillé hein, tout à l'heure, mais là, on voit que comme il y a plusieurs titres, il y a beaucoup de lignes, hein, puisque par exemple, dans Jstor, ça ce sont sur des pages différentes qu'on a accès aux différentes parties euh, de l'historique de ce titre. Euh, mais ça pourrait être beaucoup plus simple pour une revue dont l'historique est, est plus simple. Et à chaque fois, voilà, on a l'information, est-ce que c'est en libre accès, sur quelle période de, et à quoi j'ai accès pour ce, pour ce titre en ligne. Et c'est notamment intéressant pour euh, des périodes plus anciennes, donc qui peuvent aussi vous intéresser dans le cadre des puisque euh, puisqu'il y a aussi des portails d'archives comme Percé, Galica, qui vont être signalés en Mirabel. Donc ça, c'est une première partie des fonctions de personnalisation. La deuxième, c'est ici. Ça m'a ajouté une colonne qui me dit, eh bien, à Sciences polyon cette revue est disponible dans votre bibliothèque. Et quand je clique sur la revue, je vois qu'automatiquement, sont remontées dans le catalogue de la bibliothèque de Sciences Poulillon des informations qui proviennent de Mirabel. Donc, sans venir dans Mirabel, les utilisateurs de notre bibliothèque peuvent savoir qu'ils ont accès. Euh, à, euh, au texte intégral de cette revue euh, à partir euh, de notre abonnement à Kern Et voilà, nous, on a fait une sélection de ce qu'il y a comme accès, c'est personnalisable et c'est une chose qui est possible puisque toutes les données euh, de Mirabel sont en accès ouvert et peuvent donc être réutilisées par des partenaires de Mirabel ou par tout un chacun, si vous le souhaitez. Donc voilà pour une présentation d'une revue et de quelques fonctionnalités de personnalisation. J'en prends euh, hop, alors j'ai accès à mon menu comme Emmanuel tout à l'heure. On prend une autre, pardon. Euh, j'en prends une autre et je vais fermer sans en fait ça va dire excusez moi j'en prends une autre pour vous donner à voir donc toujours une revue de votre euh, corpus sciences humaines euh, pour montrer qu'on peut avoir euh, voilà, une revue plus simple euh, moins d'éléments des accès différents dans des portails différents euh, et qui peut être suivi par un autre membre euh, du réseau miravel euh, par exemple, cette revue est suivie par Ritimo, qui n'est pas une bibliothèque universitaire. Et voilà, tout un, chacun peut décider de s'engager pour mettre à jour les données dans Mirabel. Autre revue, cette fois-ci, suivie directement par les presses universitaires de Strasbourg, donc par l'éditeur de la revue. Euh, qui est de fait bien détaillé et présenté dans Mirabel, une façon de vous montrer que, bah, un peu comme à l'arabe, on a aussi un côté un peu interprofessionnel euh, dans Mirabel, puisqu'on regroupe non seulement des bibliothèques et des documentalistes, mais les éditeurs de revues qui souhaitent euh, participer à l'alimentation de la base de données. Une autre revue, encore pour vous montrer qu'on bah, peut aussi détailler de façon un peu plus spécifique les éditeurs, euh, euh, pour vous montrer aussi que, en, outre l'accès euh, en ligne, qui est ce, que je, ce qui me semble vous intéresse le plus, euh, vous, dans le cadre aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait autour de, du signalement des politiques de publication dans Mirabel, puisque Mirabel est maintenant la porte d'entrée pour euh, permettre euh, aux éditeurs de revues français de déclarer euh, ce qu'ils autorisent à leurs auteurs en matière de dépôt euh, et de rediffusion des articles, notamment en archives ouvertes. Et voilà, donc tout ça se fait via Mirabel, même si ce n'est pas euh, l'objet qui vous intéresse le plus, ça fait partie des missions euh, que Mirabel porte au niveau national depuis l'année dernière. Euh, je continue avec un périodique euh, toujours du, du, du même corpus, euh, donc le genre humain, pour vous montrer que cette revue n'est pas suivie dans Mirabel, euh, mais qu'un et un mois, elle est à jour. Euh, elle a été euh, vérifiée même d'ailleurs relativement récemment. Je n'avais pas vu quand j'ai choisi cet exemple-là, mais c'est donc en 2022. Et pour vous montrer, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à jour automatiquement. Euh, si je prends cette page-là, en fait... Euh, ben, les lignes pour Kern, les lignes pour euh, la base de données de sommaire et d'indexation signal, le lien vers HAL, le lien vers Wikipédia, celui vers WorldCat ou vers le SUDOC sont des données qui sont mises à jour automatiquement. Donc même si on n'a pas un établissement qui s'engage à mettre à jour l'information, on a euh, néanmoins des informations de qualité qui peuvent être utilisées par tous. Euh, alors, sur ce point, je fais euh, juste, je bascule sur, euh, sur le modèle un petit peu de Mirabel pour euh, vous expliquer le fonctionnement, puisque je vous ai montré à voir euh, ce qu'on trouvait dans Mirabel. Euh, le fonctionnement, en fait, c'est bah, des... Euh, des établissements, des institutions volontaires qui euh, ont décidé de contribuer à cette base de données euh, commune parce que c'est ce, un travail qu'on ne peut pas chacun faire dans nos établissements, mais dont on a besoin. Euh, c'est notamment le cas de tous les petits établissements qui n'ont pas les moyens d'avoir des grands outils de découverte pour euh, mettre à disposition toute l'information sur les accès en ligne pour, leur, pour leurs usagers. Euh, et donc, bah, ces partenaires, et on est, euh, si on regroupe les institutions euh, et les éditeurs, on n'est pas loin d'une centaine maintenant, hein, ça fait 12 ans que le réseau euh, existe, euh, sont copilotés par quatre établissements euh, qui euh, euh, ont lancé euh, le réseau Mirabel, mais sans qu'il n'y ait euh, aucun poste fixe. Euh, ah, voilà, Aucune structure spécifique, c'est vraiment un fonctionnement en mode réseau et nous rejoignent qui veut pour participer à euh, la mise à jour des données. Il y a une partie qui se fait de façon manuelle, c'est cette flèche-là qu'on voit, Donc euh, on ajoute une revue, on met à jour les informations. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui se font de façon automatisée il y a énormément de traitements euh, quotidiens et hebdomadaires qui vont récupérer des informations par exemple ce que Julie proposait tout à l'heure Julie Mistral, pour euh, les liens possibles entre, euh, entre votre plan de conservation partagé et euh, le sudoc ben, ce sont des choses que nous on fait et dans les deux sens avec, le, avec la baisse euh, puisqu'il y a des données de Mirabel qui sont mises à jour par celle du Sudoc euh, et réciproquement, il y a des informations qui apparaissent dans le Sudoc grâce aux données de Mirabel. Donc, notre objectif, ce n'est pas de refaire ce qui est bien fait ailleurs, mais c'est vraiment de se partager les données pour que tout le monde puisse y avoir accès euh, de façon la plus complète possible. Voilà. Donc, euh, par exemple, tous les grands portails de revues euh, et de presse aussi, hein, euh, puisque vous n'êtes pas forcément concernés par tous les portails de revue, on automatise l'information dans Mirabel de la même façon que pour d'autres outils. Par exemple, il n'y a pas Wikipédia là, mais on récupère automatiquement les informations de Wikidata pour donner des liens vers Wikipédia. Donc ça, euh, tout ce qui est automatisé, tout ce qu'on fait manuellement, et puis il y aussi une production participative. Tout un chacun peut, en consultant Mirabel, euh, repérer une erreur, la signaler, et ça sera automatiquement euh, traité par euh, l'établissement qui suit cette revue dans Mirabel. Euh, en un clic, c'est relativement simple comme interface. Euh, et ça nous permet aussi d'améliorer au quotidien les informations qu'on met à disposition. Euh, voilà. Donc, sans aller euh, beaucoup plus loin, je vais vous montrer en fait rapidement. Je pense que c'est le mieux à quoi ça ressemble concrètement derrière, parce que c'est très simple. Euh, et puis parce que, enfin voilà, tout le monde peut y participer, même sans devenir partenaire. Euh, euh, sachant que, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que bah, justement, ça nous semble indispensable de continuer à travailler le plus en réseau possible, pas seulement avec les partenaires qui contribuent directement dans dans Mirabel. Euh, voilà, si je reprends de fait ma revue Esprit, euh, euh, je vous montre rapidement hein, que vous avez des crayons qui vous permettent de proposer une modification. Donc là, dans ce cas-là, vous aurez accès exactement à la même interface euh, que nous, et puis il vous suffira de dire, euh, ben voilà, ce lien est, est faux, cette date est fausse, vous la changez, et ça fera une proposition qui arrivera directement à à Sciences Po Lyon, puisque c'est Sciences Po Lyon qui est suivi cette revue dans, dans les Là, ce que je vais faire, c'est me connecter, juste pour vous montrer une ou deux euh, fonctions de mise à jour. Euh, donc, euh, un peu la même interface, mais avec euh, des outils supplémentaires. Et parmi les outils, euh, par exemple, j'ai un lien ici qui me permet de vérifier tous les liens de la page, puisque c'est un des travers d'un site de rebond, c'est que tous les jours, il y a des nouveaux sites web qui ne répondent plus. Et donc là, euh, en cliquant sur ce lien, euh, Mirabel va tester tous les liens de la page et me dire bah, en vert, c'est bon, il fonctionne là tout de suite. En rouge, bah, là, euh, il n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de réponse. Alors, je ne suis pas très étonnée parce que le site a est relativement long à répondre, donc je pense que c'est juste que euh, il aurait fallu tester plus longtemps pour attendre une réponse. Et puis, en bleu, certains sites qui ne peuvent pas tester automatiquement parce que ce sont des sites qui refusent les tests automatiques d'adresse. Mais ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon traitement des données de la revue. Euh, sachant qu'après, si je vois une coquille ou quelque chose, j'ai exactement le même petit crayon euh, qui me permet de mettre à jour automatiquement euh, les informations. Euh, voilà, il y a beaucoup d'outils euh, qui aident à faire la mise à jour dans Mirabel. à hein, commencer par un petit tableau de bord, par exemple, qui nous dit euh, quelles sont les revues que j'ai à, à mettre à jour, depuis quand je ne les ai pas mises à jour, euh, euh, quelles sont les informations qui ont été euh, mises à jour par euh, tous les partenaires. Euh, les créations de revues, etc. Et puis, on a aussi toute l'administration. Alors, c'est pas ce que je voulais montrer. Euh, toutes les, les, les interventions qui sont proposées par des personnes extérieures euh, sur les titres et qu'on peut aller voir. J'en prends une au hasard hein, pour voir que, ben voilà, il euh, y a une création qui est proposée. Et puis après, j'ai juste une interface qui me permet de l'accepter, de le rejeter. En fait, il y a vraiment beaucoup d'interfaces euh, faciles à prendre en main quand on intervient en tant que partenaire du réseau Mirabel. Et ce sont des interfaces qui sont similaires à celles que consultent tous ceux qui utilisent Mirabel. Ce qu'il y a d'important à comprendre aussi, c'est qu'il y a le site web Mirabel, mais on peut très bien décider de jamais l'utiliser et de déporter ces données qui sont mises à disposition de tous dans plein d'endroits et c'est de plus en plus le cas, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bibliothèques, par exemple, qui donnent à voir les accès en ligne via ce que Mirabel a repéré dans leur catalogue de bibliothèques. C'est le cas aussi au niveau du catalogue du Sudoc et inversement, il y a de plus en plus de liens dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, on récupère des données et on travaille avec, par exemple... La l'ABES ou le Centre ISSN France pour que les données qu'on se partage soient le plus propre possible. Je vous montre rapidement des exemples. Là, je vous ai montré le catalogue de Sciences Polluant. Lyon tout à l'heure. Je vous montre le catalogue du réseau Frantique, qui est aussi un catalogue sous, le, sous COA, donc qui est un module intégré qui permet d'intégrer très facilement les données de Mirabel si on le souhaite. Euh, je vous le montre dans le catalogue de l'ENSIB aussi, euh, donc, puisque la présentation est un petit peu différente, mais pour vous montrer aussi euh, qu'il y a une fonctionnalité toujours euh, dans coa cette fois-ci qui permet de gérer carrément les listes donc, de revues, donc euh, une liste de revues avec tous les accès qui proviennent de Mirabel, hein, toutes ces informations proviennent de Mirabel, même si elles sont accessibles depuis le catalogue de, euh, de, de l'ENSIB et euh, euh, et ces listes, on peut les générer euh, d'autres façons, pas forcément depuis un catalogue, puisque les données euh, sont rediffusées dans un service web au niveau, euh, au niveau de Mirabel. Et puis, euh, je vais vous montrer aussi en, en vraiment avant-première, parce que c'est un courriel que j'ai reçu pendant la présentation euh, d'Emmanuel, euh, puisque je savais que ça devait arriver et j'espérais que ça arrive avant euh, le avant la présentation d'aujourd'hui, parce que peut-être que certains d'entre vous sont sous le catalogue Syracuse d'Archimède. Et donc, Archimède est en train de déployer pour son catalogue, et je vais le montrer là, sur une présentation de page, un bloc ici avec des données fournies par Mirabel qui permet de récupérer aussi euh, les informations de Mirabel. Donc sans devenir partenaire de Mirabel, si vous avez Archimède, vous pouvez très bien, euh, Syracuse Archimède, vous pouvez très bien décider d'activer ce nouveau service de façon à ce que ces données profitent aussi à vos utilisateurs. Euh, donc voilà pour les catalogues de bibliothèques. Je vous montre euh, rapidement donc, dans le catalogue pour une revue euh, balisage là, qui pour le coup n'est plus dans le corpus sciences humaines. C'est de ma faute, je n'ai pas pris une revue de corpus, euh, j'aurais dû. Euh, voilà, pour cette revue, euh, vous avez un lien rebond qui vous permet de retourner vers Mirabelle, mais euh, vous avez aussi dans la localisation de cette revue, ah. pourquoi j'ai un problème sur cette localisation Alors, je l'avais derrière, donc je l'ouvre là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un souci en cliquant là. Euh, donc pour cette localisation, il y a notamment une localisation ici à BES, euh, ah, euh, qui provient des données de Mirabel et donc qui est mise à disposition de tout le monde grâce euh, au travail euh, collectif qu'on fait au sein de la base Mirabelle. Euh, voilà, alors, euh, comme j'ai commencé ma présentation un peu plus tard, tout était décalé, j'ai essayé d'aller très vite pour vous montrer l'essentiel de ce qu'on trouve dans Mirabel. Je pense que le plus important, c'est plutôt de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je préfère m'arrêter là en vous disant que je ne vous ai presque rien montré de tout ce qui existe dans Mirabel. Euh, et pour répondre à vos questions, sachant que moi, je ne vois pas vos questions. Pour l'instant, je les vois, mais je, on va laisser deux petites minutes euh, aux personnes le temps de, de taper leurs questions s'ils si, euh, si en ont. En tout cas, c'est très intéressant de voir que finalement, on peut profiter des outils de Mirabel sans forcément être partenaire. Ou Alors, c'est plus intéressant de pouvoir participer, je suppose, puisque c'est quand même un gros projet avec beaucoup de, beaucoup de liens à vérifier. Donc, je suppose que plus vous êtes à participer, plus c'est facile à gérer. En tout cas, c'est intéressant de voir que de plus en plus, et y compris des éditeurs de logiciels, euh, voilà, permettent l'accès, euh, à, ou en tout cas facilitent l'accès à Mirabel, puisque je suppose que si on, on se dépatouille un peu, euh, peu importe le logiciel, on doit pouvoir, euh, pouvoir l'intégrer. Absolument. Enfin, c'est tout à fait intraitable par tous ceux qui le souhaiteraient, sauf qu'il faut mettre les mains dans le cambouis ou dans le code dans ce cas-là. Et de fait, pour euh, bah, Archimède et Coa, ce sont des, des extensions qui sont maintenant proposées par défaut, donc euh, vous n'avez pas besoin euh, de savoir-faire pour Ce qui est pas mal aussi. Et je ne l'ai pas dit euh, d'ailleurs, euh, mais je pense que c'est bien de le, le dire, c'est que euh, dans, dans les. Dans les partenaires du réseau euh, Mirabel, il y a beaucoup de partenaires qui sont dans la région euh, euh, auvergne rhône alpes notamment parce que les établissements qui ont lancé, les établissements fondateurs de, de Mirabel étaient de, à Grenoble et à Lyon, tous, euh, et de fait, d'ailleurs, dans la salle, il y a quelques membres du réseau Mirabel aussi, donc peut-être qu'au ben, sein de votre PCP, vous pourrez avoir des retours aussi plus directs. Euh, de, de contributeurs de Mirabel s'il y a des questions voilà